Écoutez-moi les Marvel Stapiens, j'espère que vous avez bien suivi nous Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck de Xari. Alors, Xari n'est pas avec moi dans cette euh, vidéo. C'est voilà, lui, euh, sur un de mes euh, live Twitch qui m'a proposé, euh, il était dans le chat, il m'a proposé euh, ce deck, il m'a dit, il, il dit, tu vas voir, c'est <rire> incroyable C'est le meilleur deck pool 2, c'est un des meilleurs decks du jeu. Alors, euh, je ne sais pas s'il si m'a dit que c'était le meilleur deck du jeu en pool 2 ou tout simplement le meilleur deck du jeu. Euh, je pense... Euh, et vraiment, j'ai l'intime conviction que c'est le meilleur deck pool 2. En pool 3, voilà, je mettrai quand même un point d'interrogation parce que c'est un deck pool 2, euh, tout simplement, et qu'en pool 3, on ne connaît pas encore tous les decks. Finalement, il y a vraiment une gamme assez euh, riche de decks pour le coup. Euh, alors, voilà, Xari n'est pas avec moi dans cette vidéo, euh, mais peut-être que, voilà, je sais qu'il joue énormément à, à Marvel, j'allais dire à Battlegrounds, à Marvel Snap. Mais je sais joue aussi à Battlegrounds. Euh, donc voilà, peut-être si jamais ça vous intéresse, j'essaierai peut-être de le proposer pour une vidéo, ça peut être sympa. Euh, je ne sais pas avec quel deck il tryhard, peut-être avec ce deck-là, mais voilà, essayer de le proposer tout simplement sur une vidéo son deck tryhard. Voilà, en tout cas, euh, je vais faire honneur à son deck en vous euh, proposant une belle... Euh, une belle vidéo j'espère. Donc le deck de Xaris, c'est un deck extrêmement extrêmement puissant. C'est un deck pool 2. Alors, pool 2 parce qu'il nécessite euh, Kazar, qui est une carte pool 2. Et euh, Blue Marvel qui est une carte également pool 2, même si Bishop et Angela sont des cartes pool 1. Donc l'idée du deck, alors vous allez me dire, oula, il y a que des T1, Killmonger, bim Ça te fracasse Eh bien dit que euh, parce qu'en fait, vous allez voir, il a un gameplay très particulier. Ce n'est pas un deck aggro, ce n'est pas un deck midrange c'est un deck combo. Et là, là, normalement, vous devez vous dire, oula, c'est bizarre, c'est un deck combo, il n'y a que des 1 mais je comprends pas trop le principe. En gros, tu as de l'Antman, de l'Electra, de la Squirrel, du Sunspot. Bon, on connaît Antman, je vais quand même vous présenter les cartes. Plus 3 de puissance, s'il y a 4 euh, cartes euh, sur la ligne. Euh, Electra, elle détruit une carte en face de 1. Squirrel, elle met des écureuils à 1 sur toutes les lignes. Sunspot, pour chaque euh, énergie non utilisée, il prend plus 1 de puissance. Nightcrawler, il se déplace. Le Rocket Raccoon, il prend plus 2, s'il y a une carte en face au moment où on le joue. Le Watu, Watu Watu, Watu et Watu permet de voir finalement les lieux. Ça peut être intéressant, ça m'a déjà fait gagner quelques, quelques games. Le Blade, il défausse une carte, mais surtout il a 3 de puissance pour 1. Euh, L'Angela, dès qu'on joue une carte sur la ligne, plus de puissance. Le Bishop, euh, quand on joue une carte, plus 1 de puissance. Le Kazar, plus 1, euh, j'allais dire plus 1, plus 1, plus 1 à euh, toutes nos cartes de coin. Et Blue Marvel, plus 1 à toutes nos cartes. Euh, on part en game, et vous allez voir, le gameplay est très particulier. Hop, le deck de Xari, bim, bim. En gros, l'idée du deck... C'est vraiment de jouer les T1 à la toute fin. Vous allez voir, ça paraît hyper simple, mais en fait, c'est beaucoup plus tricky qu'on le pense parce que les tours sont de 30 secondes sur ce jeu. Donc, en fait, on a 30 secondes pour faire un tour extrêmement complexe. Et c'est évidemment pas évident. Euh, alors, le problème, c'est que je tourne cette vidéo le jeudi et que nous sommes sous le laboratoire de Shuri. Et le laboratoire de Shuri, c'est pas forcément bien pour notre deck parce qu'on joue pas forcément des grosses créatures. Donc, voilà, on va l'ignorer, on va jouer sur les deux autres lieux. Mais c'est vrai que quand il y a Shuri, c'est un peu. Donc on va Sunspot ici. Vous allez voir. Sunspot est le seul truc qu'on joue en T1. Et en fait, les T1, on va les garder en main. Donc là, bon on a Watu qui nous permet de voir un lieu. Après, le troisième tour on détruit toutes les cartes. Bon, de toute façon, on n'allait rien jouer. Après, on peut dans l'absolu jouer un Nightcrawler. Je pense que ça ne ça mange pas de pain. que ça mange du pain, un Nightcrawler À gauche en fait il n'y a pas de lieu qui va nous poser problème Donc j'imagine que non Après C'est euh, quand même 4 de puissance Mais bon ça aura toujours 4 de puissance Vous allez me dire On passe On passe Bucky Barnes Donc bon il fait sa tambouille euh, Donc là on va piocher Si on, joue bi si on a Bishop ou Angela on la joue Si on a rien On passe Incroyable ah <rire> Ok. Bon. Il fait, il fait sa magie. Bon, Kazar, on passe pas. Kazar, évidemment, on passe pas. On va le jouer. Est-ce qu'on le joue à gauche En vrai, on aura. On va faire Blue Marvel. Et ensuite, on aura 3, 4, 5. On peut peut-être quand même essayer de contester, entre guillemets. Euh... Ouais, ça va être dur. Hein. On peut peut-être essayer de contester à gauche. Ou donner l'impression qu'on va contester à gauche. Je pense mais c'est plus l'impression et en fait l'adversaire vu que nous on fait rien il va toujours gagner on est d'accord c'est à dire qu'il aura toujours l'initiative et en fait c'est ça l'idée du deck c'est que vu qu'il a l'initiative il va tout le temps jouer avec nous avant nous pardon sur le tour 6 donc là bon on n'a pas angela tant pis on peut la faire au pire à la fin on fait le blue marvel euh, bah en fait blue marvel à gauche ah non blue marvel à droite non euh, blue marvel au centre le blue marvel est moins fort que nos cartes sachant que là il y a angela ça fait beaucoup de points donc et en fait, à la fin, je vais jouer 6 créa. 3. Non, je vais jouer 5 créa. On verra. De toute façon, il faut que j'ai 4 au mid. Ça, c'est sûr. Et en gros, la meilleure sortie, c'est Angela T2, Bishop T3. Enfin, je jouer curvé, quoi. T4, T5. Mais là, quand il sunspot, c'est cool, parce qu'il prend quand même des points. Wave. Bah, écoutez, on a perdu. C'est le problème du pool 3 aussi. Hein. C'est que là, moi, je suis en pool 3. Et on a perdu parce qu'il a Wave. Et Wave elle dit au prochain tour les cartes dans la main coûtent 4. Donc en fait là je peux pas partir en combo. Vous voyez Je ne peux pas jouer mes cartes. Euh... Je dire est-ce qu'on essaye quand même de se battre Mais ça me paraît un peu... Un peu chelou. Hein. Enfin, un peu bizarre on ne peut pas se battre. Hein. Non on se bat pas. Hein. Donc là on va concede justement. Bon. Il y a que... Il n'y a... Y a vraiment pas grand chose qui nous tue. Il y a Sandman. Sandman c'est pas du tout joué dans aucun, enfin, dans aucun deck En tout cas je, je l'ai croisé qu'une fois Sur euh, des centaines de parties Il y a Sandman Et il y a Wave Et Wave souvent l'adversaire va le jouer T3 Pour pouvoir jouer à un monstre T4 Mais j'avoue que quand le gars Il pioche sa Wave Bon là c'est vraiment un setup qui est très rare Mais c'est cool aussi de, de voir un peu le... Tenefix est-ce que c'est pas le même Bon c'est peut-être le même C'est peut-être le même gars Je crois que c'est le même gars Tenefix donc on sait qu'il a wave. La question c'est est-ce qu'il va jouer. Ah non, il a pas. Non, c'est pas le même, pas du tout. C'est un deck patriote. Oula, ça a rien fait. Donc là on passe. Donc patriote, c'est il joue des cartes qui n'ont pas de. Pas de race, j'allais dire. Si, ils ont des races, mais ils n'ont pas de. Capacité. Et en fait, il joue la carte patriote qui pour un... 3 mana donne. Euh... Je crois que ça a 1 de puissance. Hein. Ah, mais c'est ça? Est-ce que ça marche avec notre deck Ça marche qu'avec avec la squirrel hein Ça marche qu'avec avec la squirrel Après avec la squirrel ça fait des points. Je pense que ça a du sens de le jouer. Je pense que ça a du sens de le jouer. Ah le problème c'est qu'il a Blue Marvel à 3 mana. Ah là là les games sont infâmes. <rire> Casard. 5, on va sûrement passer. À moins qu'on pioche un Blue Marvel ou une Angela qu'on pourrait jouer. Mais en vrai, T6, on va souvent jouer 6 créas, en fait. Voilà la chose. Là, ça se déplace. C'est bien, il est bloqué à droite. Place une copie d'une carte de la main de votre adversaire. Donc on sait qu'il a Patriote en main. Ça, c'est important. Bon. Est-ce qu'on passe Est-ce qu'on joue un peu Je sais pas s'il y a Killmonger dans son deck. Je pense qu'il y a. Ah non, Squirrel, il me l'a volé. Il n'y a pas forcément Squirrel. Euh, si, il joue pas mal de T1. Je pense qu'il joue pas Killmonger, donc là on peut quand même jouer des cartes Parce que si au prochain tour on pioche le Blue Marvel, on le jouera Donc là on va jouer nos cartes Même si normalement il faut attendre, mais Là on dit qu'il n'y a pas Killmonger chez lui Je ne peux pas, non Là Là ah. ah. Non Là ah. Là ah. ah. ah. Et on passe On verra. Ouais, donc Patriot. Et, euh... Et à voir ce qu'il nous fait. Il faut un Blue Marvel. Après, j'avoue que le patriote il est cool avec les squirrels. Le petit Ant-Man. Le Rocket. Ra ah, il a rien mis au centre. C'est dommage. Ok l'Electra. Electra qui est pas mal dans les Mirrors. Est-ce qu'on peut gagner au mid en enlevant ça et en faisant Electra C'est peut-être un peu, un peu compliqué. On enlève 4. rajoute. 1, 2. On fait ça par exemple. Le problème c'est qu'on a qu'un seul Khazar. Voilà bon, on joue parce qu'on veut voir ce qu'il fait. C'est important. On s'en fout du win rate l'absolu. Ah, donc unslow sur Patriot, donc il double ses effets, ok. Et dans le deck, il n'y a pas besoin d'unslow, hein, vraiment. Donc là on tue sacréa mais on est quand même derrière avec unslow sur Patriot. C'est plus 4 plus 4 à. C'est ça hein Ouais, plus 4. Ok. Bon on a gagné une ligne mais on n'a pas gagné à gauche. Donc il nous fallait Blue Marvel et ça nous faisait gagner. Après, là, on a fait deux games où on n'a pas eu Angela, mais on n'a pas eu Bishop. Voilà, vous êtes peut-être en train de me dire « oula, là, Fichou, il a l'air horrible ton deck. » Vraiment, faites-moi confiance. Je pense vraiment sincèrement, j'ai beaucoup joué en pool 2. J'ai énormément tryhardé le pool 2. D'ailleurs, je suis passé... Enfin, euh, le gros de mon, mon rang en infini, c'était en pool 2, même si les dernières games, c'était pool 3. Je suis... Vraiment, ce deck-là, je pense... Je peux me tromper. Hein. Je pense que c'est le meilleur deck pool 2. Après, en pool 3, voilà le côté wave, c'est un peu chiant. Donc ça, c'est quoi Quand vous jouez une carte ici, puissance doublée. Et là, c'est... Après le troisième tour, ajoute une carte aléatoire. On n'a rien à faire ici. On va garder les cartes. Mais c'est pas mal de voir. Ça peut... Ça peut être cool. Ok. Blade. Ken qui... Jones, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il joue Ella. Et là, c'est un tour 6 qui ramène les cartes mortes. Là, on passe. Bah bishop, euh, pas forcément à droite, ah dommage. Bah bishop euh, au centre peut-être. Après bishop il aura beaucoup de puissance, donc on peut mettre bishop, bishop sur Necrochat. Lady qui défausse Death. Red Death pourra être ramené avec Ella, donc il y a Death plus... Je, plus... je peux voir... Non je peux voir le nombre de cartes défaussées, mais je ne peux pas voir les cartes défaussées. ça a ramené une manne torche, et lui il a eu Enchantress. Bon, après, c'est un T1, heureusement. On va Khazar, à droite. Black Cat, ok. Donc, Black Cat, quand elle est dans votre main, à la fin du tour, elle est défaussée. Et là, vous voyez, la Black Cat, il l'a jouée. Ça veut dire peut-être qu'il a pas là Ou alors qu'il a là et qu'il avait que ça à jouer, T3. Parce qu'il peut avoir du sens. On va Blue Marvel, ici. On va faire semblant de se battre. Et donc là, ok. Il y a quand même des chances qu'il est là. Et là, ça ramène pas mal de créa, mais on s'en fout, on va jouer. Donc là, on va faire Electra au mid. Comme ça, on tue son petit Blade. Euh, Est-ce qu'on essaye de se battre à droite Ouais, Rocket Raccoon. Ant-Man là. Bim. C'est un peu... On le moins 1 ici, c'est un peu moche. Peut-être faut faire le Ant-Man. Lui là en vrai vous voyez on prend tout le board à la fin après est ce que ça suffira ça devienne que pourra de hein. toute façon euh, c'est le jeu hein. et là voilà et là c'est chiant il a ramené death et Jess jones on gagne au mid hop pas ça manque une petite angela ouais 12, ah, ah ça, je pense pas, mais pas mal quand même, hein, en fait on perd sur le... notre torche, lui il a eu enchantress, nous on a eu torche, c'est con mais ça change tout, peut-être fallait ant man au mid. ouais, en fait le... la ligne où il y a bishop il s'est pas battu, et donc on perd, vous voyez, ouais, on perd, vous voyez, on... on gagne cette game, enfin on gagne cette game, théoriquement on gagne cette game, si je suis pas trop naze, en fait, à la place de, je mets Sunspot à gauche. Parce qu'en fait, Bishop, ça fait peur. Vous voyez, le Bishop, là, à la fin, il est 8. Et encore, il est 8 en prenant le moins 2. Donc, il est 10. Donc, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il fallait Antman ici, Sunspot là, et je gagne. Ouais, je gagne, en vrai. Parce qu'en termes d'écart, je gagne. Donc, vous voyez, là, c'est une game. Lui, il a un deck pool 3, avec Ella et tout. Moi, j'ai un deck pool 2. Et là, ce match-là, je le gagne. Mais bon. Voilà, là, je fais une petite erreur. Vous voyez, à la fin, c'est pas évident. Euh, C'est pas le deck que je travaille le plus, même si j'ai fait quand même une belle session la dernière fois de 3-4 heures avec le deck. Et bon, j'ai pas euh, une vingtaine d'heures avec le paquet quoi. Ok. Et voilà, franchement, vous allez vous éclater avec le deck. Et encore une fois, là je peux malheureusement pas choisir mes adversaires, donc je peux pas jouer contre des adversaires qui sont pool 2. Euh... Donc pool 3, voilà. Je... je pense pool 3 que vous. Si vous avez 50% de winrate en pool 3, c'est cool. quoi. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir au moins plus de 55% de winrate en pool 3. Je pense. Parce qu'il y a des decks qui font plus ou moins la même chose que nous, mais en plus fort. Typiquement, le deck patriote, je pense. Par contre, euh, voilà, en pool 2, vraiment, vous allez rouler sur le lobby. Pas sur le lobby. Pas sur BG, mais... Euh, donc, Sunspot à gauche. Bon, c'est un peu chiant le moins 1 hein, sur toutes nos créas, mais... Unspot ça prend de la stat Donc là Ça c'est un peu chiant pour nous Le Cosmo Cramoisi. On va jouer notre Kazar Et notre Blue Marvel ici Hop là On va aller à gauche et à droite Bong Bong ça fait peur avec Odin Nous en fait on a un, play qui est, un deck Qui est, qui, qui juste joue tout seul Enfin tout seul euh... Enfin alors essaie, ouais. En fait notre deck il joue Et donc euh, En fait il n'essaye ne, pas de contrer l'adversaire En gros, voilà. L'adversaire s'il fait des choses infâmes Bon bah Il fait des combos dingues il nous bat Et Encore une fois là on est pool 3 Le pool 3 il y a beaucoup plus de deck combo euh, En pool 2 les, cartes, les meilleures cartes de pool 2 C'est le Killmonger Le, le Changchi, le Dino Les choses comme ça Et pour le coup le Killmonger on le bat avec ce deck Parce que justement on ne prend jamais Killmonger avec ce deck Ah dommage. Alors, on va tout jouer, hein. Il vienne que pourra. Hein. Euh, donc Electra à gauche pour tuer lui. Se battra à droite avec ça, ça, ça. J'y crois moi. Franchement, j'ai beaucoup de points. Ouais, j'ai beaucoup de points. Voilà, même s'il fait Odin à droite... Euh... Ouais, non, Odin à droite, c'est un peu psychos quand même. Ouais, Odin à droite, c'est un peu psychos mais... Bon, ça, c'est cool. Ouais, Odin à droite, c'est embêtant. Après, le scorpion, faut pas qu'il prenne trop de stats sur Odin. runner s'il est fait 4 fois. Donc, à droite, on a perdu. Mais la question, c'est... Combien de, de boost va prendre le scorpion. Ah, il en prend 4. Ah non, Dr. Doom. Oh, waouh. Ah bah, là... Ouais. On n'est pas si loin, hein. encore une fois. Hein. C'est bête, mais vous voyez, moins 2 là. Égalité à droite. Voilà, pour le coup, on n'a pas vraiment de spots qui nous font gagner. Hein. Genre là, le moins 2... Deux... Ouais, non, parce que si on fait Iron Man là... Le problème, c'est que là, en fait, les cartes clés du deck, vous avez compris, c'est Bishop, Angela, Kazar, Blue Marvel. Et là, vous voyez, j'en ai eu que deux. Si jamais j'ai Angela. Mais c'est dingue, j'ai pas eu Angela dans le deck ou quoi Si j'ai Angela dans le deck Attendez, je vérifie parce que. Si j'ai Angela dans le deck. Je l'ai eu zéro fois, sur si déconner. Ça peut pas être un bug. Enfin, ça peut pas être un bug, mais j'ai eu zéro fois l'Angela. En ah vrai, ouais, ça change le win rate, hein. quand vous avez Angela euh, T2, votre truc il passe à 10. Hein. Ah bah voilà, il suffisait de se gueuler en fait. Les cartes de coup 4, 5, 6 ne peuvent pas être jouées ici, c'est pas très grave. Quand vous jouez, ok, le labo, on passe. Ils ne peuvent pas, donc on va sûrement jouer là. Angela ici. En fait, quand vous allez, voilà, là c'est une... le genre de game où on gagne quoi, parce qu'on a l'Angela et le Bishop. Bah, tout dépend ce qu'il nous fait mais en gros on a deux lignes qui sont entre guillemets gagnées En vrai c'est pas grave d'avoir des cailloux je crois Moi je vais Khazar, Blue Marvel à droite et Bishop à gauche Ah mais j'ai pas envie d'avoir les cailloux tout de suite hein. Je pense que c'est le play ouais. Je pense que c'est le play Khazar à droite. Blue Marvel à droite. Et ensuite, on joue tout nos T1. Ok, Doki. Bon, dommage, Electra ne marchera pas avec Sunspot parce qu'il y a Armure. Pas enfin, sûr, Sunspot. Ah. Voilà, on a une très très belle sortie. Là, on a une très très belle sortie. Gamora, Ok. Et let's go. De toute façon, on ne voulait pas gagner à droite, on voulait juste faire acte de présence, entre guillemets. Donc là, c'est parti. Quirl, spot, Blade. Ça et ça. Et le max au mid. On verra hein, ce que ça donne. Mais vous voyez, c'est... Voilà, bon, c'est assez straightforward. Et euh, En fait le problème c'est qu'on peut pas se dire qu'est-ce qu'il va jouer parce qu'on est en pool 3 et il y, y a trop de synergies différentes. En pool 2 c'est pas la même limonade hein. Si vous êtes en pool 2 les, les on va dire les, les, les ranges de play adverse elles sont plus petites. Il y, y a moins de play chez l'adversaire. Bon ça devrait être gagné là, non Oui je pense. Le bishop il va être énorme. Bon, là je suis content de gagner cette game. Et vraiment, ouais, pool 3 ça va être. Je pense que c'est un peu quand même compliqué quoi. Mais par contre, pool 2, vraiment, le, le deck il est débile. Hein. Enfin, pas débile dans le, dans le gameplay. Débile dans sa puissance quoi. Parce que c'est pas contrable, il y a rien. Ré... Enfin. Si, il y a. Si, y a... Ah, le deck que j'ai proposé d'ailleurs sur euh, YouTube. Le deck lock. Avec euh, Professeur X. Je vais dire John Locke de... de, de Lost. John Locke. Euh, Professeur X et Storm. En fait, quand tu bloques les lignes, vu que nous, à la fin, on joue plein de T1, bah, en fait, ça, c'est un peu problématique. Si tu bloques une ligne, déjà, et sur l'autre, tu mets que des monstres, tu vas sûrement gagner. Et, en fait, c'est tout, quoi. En deux, même le gars qui a des dinos et tout, il euh, faut vraiment qu'il fasse la sortie, genre... Euh, T4... Euh, Ga Moon girl into dino dino et encore euh, on fait beaucoup de points sur les lignes. Et ça peut-être comme ça il peut gagner encore. Ah ça par contre typiquement c'est le genre de truc qui nous bloque. Quoi oh, lui vous n'avez aucune carte ici, énergie plus 1. Bah énergie plus 1 ça nous va pas trop. En espérant qu'il mette une carte ici. Ah dommage. Oh, il peut plus jouer à gauche. Ah non, il a fait 0. Il a annulé l'effet de son ébonimo. Oh lolo, quel vilain. Ah le problème c'est que ça, ça nous va pas du tout. Hein. On fait rien avec ça nous. Donc on va faire le bishop au mid. Hein. Hop, il a beaucoup de stats. Genre 10 en général. très très très cool hein. Comme carte. Et dans un deck comme ça. Il faut une Marie. Ah mais le gars c'est une poule 3 man quoi. Puissance moins 1 à vos autres cartes. Marvel, genre là. On va voir ce qu'il met au mid. Red Skull. Ça n'arrivera jamais à 15. Ça hein. n'arrivera jamais à 15. Ah non, il est 14. On est 4. 5. On y arrivera. On va essayer. C'est hein. compliqué quand même. Hein. Voilà, on joue euh, 6 cartes. 6 cartes, ça fait plus 6. Ça fait 11. 14, 11. Ah, on n'y arrive pas. Hein. J'ai pas l'air rassuré, hein Kazar, <rire> sachant... Oh là, là, il est vraiment teubé son deck. Mais vous voyez, ça, ça existe pas en, en pool 2. Les decks... Euh, moi j'adore ce deck, hein, le deck Red Skull, mais... C'est des decks avec que des monstres. Donc en fait, que des monstres... Bon, il, a, il abuse un peu du labo de chouris, on est aussi mal tombé, hein. Je suis mal tombé pour vous présenter cette vidéo, mais... Et là, on part. Et euh... Après, je gagne la partie. Si jamais j'arrive à battre son... Bah, parce que Skull c'est le 15, 15 pour 5 mana donc c'est stupide. Mais en vrai si jamais il y a un 10 ou un 11 mana on gagne. Hein. Un 10 ou 11 puissance on gagne. Hein. Ouais ça c'est le seul problème. C'est que bah, je suis pool 3 et je vous propose un deck pool 2. Donc euh, on va dire le... Oh ça c'est chiant. Ça typiquement c'est un lieu qui nous embête un lieu qui nous embête, alors après on peut peut-être gagner quand même sur deux lieux, Et c'est quand même un lieu bah en vrai Sunspot ça fait beaucoup de points et si on a une Angelo, ou un Bishop, on a quand même deux cartes clés sur deux lieux bah écoutez on a plus qu'un lieu pour jouer bon, heureusement on a une très bonne main avec Bishop mais en vrai on a donc là, on a gagné on va dire au milieu, à moins qu'il joue Killmonger après on a l'écureuil le... qui va là aussi Il manque plus que ce lieu on puisse pas y aller et ce serait parfait C'est c'était la triplette. <rire> on va à Bishop à droite. C'est rigolo hein. Orf. Oh sérieux. Il a volé la carte la plus puissante <rire> de ma main. Hazard. Cette carte ne peut être jouée ici. Bon, en vrai Squirrel ça nous fait gagner. En vrai la Squirrel nous fait gagner en négative, ça fait l'effet, ça remonte dans la main. C'est en négatif, pour 4, il est moins 1 et il inverse le coût et la puissance des cartes. Ça peut être assez stupide. Euh, je fais quoi Je fais Angela, juste. Après, je peux squirer le... Au milieu, non Pas, bah, injuste. Je peux jouer. Après, les cartes, elles sont jouées, elles sont détruites. Donc, on peut peut-être quand même un petit peu en jouer pour booster le bishop genre oh, j'ai peut-être juste Angela, je la joue. Angela, elle est 3. Je la mettre là, non. Je Angela juste. Jousse Bishop, mais je perds des stats sur Sunspot, mon sang. Ah bon, on peut la jouer au prochain. Ah, mais j'aime bien la jouer maintenant. Juste la jouer maintenant. Pour la sacrifier. Juste pour le Bishop. Je pense vraiment que les deux lignes à gauche je gagne, mais je vais essayer de contester à droite. Je ce oh, serait pas à droite il y a Iron Man. Okay. Bon, écoutez, ça va se jouer sur le dernier tour. Je pense qu'il va bourriner à droite en essayant d'avoir plein de points, en se disant ici il y a égalité, et cette égalité fait que je vais gagner. Parce que s'il a beaucoup de points d'avance au mid, il gagnera. Donc, normalement, avec Squirrel Girl, aucune carte ne peut être jouée ici. Et ça, ça ajoute une carte écureuil. Donc, logiquement, on devrait pouvoir mettre sur le Sanctum. Ça peut être joué, c'est pas joué, c'est placé. Je pense hein, des bêtises. Blade. Et là on va jouer des cartes. Comment pour pouvoir activer notre... Ah non parce que... Ah, rien. Par rapport à la squirrel je veux dire. Squirrel ici. Ça là. Ça, ça. C'est tout. On va voir ce qu'il nous invente. On va voir ce qu'il nous invente. Ouais, oh waouh! Oh ah là là! Ouais, GG. Et rien. Et, on n'a pas assez de points à gauche. Et au oh, mid, forcément, il y, y a Iron Man, on peut pas gagner. Ah dommage hein. Bon, en vrai il y avait de l'idée hein. C'est une game qu'on va souvent gagner quand même. C'est une game qu'on va souvent gagner. Ouais. Ah c'est à gauche quoi. Le, le Sanctum, euh, c'est le, le tiger qui nous bat. C'est le tiger qui nous bat. Frustrant, frustrant. Bon, en vrai, je pourrais ne pas snap. Hein. C'est vrai que snap, c'est bien quand t'as un bon win rate. Mais c'est vrai que là, en pool 3, peut-être ça n'a pas de sens de, snipe, de, de snap. Ben, il faut snap 100% du temps. Mais c'est vrai qu'avec un deck peut-être inférieur au, à ceux des adversaires, il faut pas snap. C'est bêta, je pense. Euh, ok, la beau zone négative. Donc on n'ira pas trop là. Ou du moins, on essaiera de mettre les grosses créas là. Et au 3, 4, 5. Aucune carte ne peut être jouée ici. C'est pas grave, nous on joue sur le T6. En général, donc euh, écoutez, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Donc il nous faut. Donc les 5 cartes clés. Hein. Blue Marvel, Kazar, Storm. Euh non, euh, Blue Marvel, Khazar. Euh... Angela, Bishop et euh, Sunspot. Là on n'a qu'une carte clé. Pour le moment. Et on est en train de se décurver. Donc c'est un peu compliqué. On a une très mauvaise main là. Très très mauvaise main. Mais vraiment, voilà. Si jamais vous êtes. Euh... Oh Bishop. Ouais si jamais vous êtes en mode euh, je sais pas trop fichou j'ai pas, pas confiance, t'as fait beaucoup de défaites dans cette vidéo, juste essayez le pool 2. Vous allez avoir, vous allez avoir un moyen de 70%. Vraiment. C'est stupide hein. Contresse, ok. Étrange. Terra c'est réduit le 1, le coup, bon, c'est un pool 3 encore une fois, évidemment. Euh, bon bah let's go. On peut Angela ou alors on joue nos cités 1 Je pense qu'on va plutôt jouer nos cités T1. Angela ça fait un terrain de moins mais ça fait plus de stats quand même. Quand même même Angela à droite. Angela, roquette. Ça ça fait. Plus de... Vrai. J'ai la droite man à droite, droite. L'écureuil Là Là Ça pas mal ça On gagne à droite On essaye de gagner à gauche On va voir si on y arrive. Enfin, ça va être compliqué. Le lézard, on va avoir du mal à le battre. Oh, on a peut-être trop l'in à droite. Oh, du Ok, monger, on s'en moque, mais ça fait Nova. Est-ce qu'on arrive à 12 au... à gauche Ouais, il y a Roquette, donc on y est. Hein. Nos cartes, elles ont plus de... Ah, est-ce qu'on y est on a trop on a.. Enfin, on a pas de temps en vrai à droite. Rocket, on est à 9. Ah ouais si on a Blade donc on gagne là. Vous on est à 14 à gauche. Et on est à 8 à droite. Donc ouais c'était pas mal, c'était un joli placement. Et vous voyez le fameux Killmonger qui fait rien contre nous là, dans ce spot. Oh bon, bah ça m'a. ça a été bien de pas snap là. <rire> ouais, si j'avais su. Si. Il serait peut-être parti, je sais pas. Mais ouais, non, ne pas snap en pool 3 avec ce deck. Et je pense vraiment ouais, qu'en pool 3, c'est pas incroyable. Il snap, hein, le réflexe. Euh, ok, on passe. Le gameplay est vraiment très agréable. Honnêtement, parce qu'on a l'impression que c'est justement, je répète, je répète mais euh, au tour 5, ouais, c'est pas très grave ça encore. En vrai, on ne sait pas ce qu'il y a là. Un peu peur, on va là. On a l'impression que justement que c'est débile comme deck. Ah, c'est Patriote en fait quand il quand y a Misty. Knight, elle n'a pas de texte. Donc, quoi? Ouais, bref, on a l'impression que c'est débile. Et en fait, ça ne l'est pas. Et vous allez voir en le jouant. Hein. Par contre le souci là c'est qu'au tour 5 mes cartes coûtent un de plus donc je pourrais pas Blue Marvel au T5 On est d'accord hein Donc en fait est-ce qu'il faut pas Je vais Blue Marvel au T6 Donc est-ce qu'il faut pas se dire il a pas Killmonger et je bourrine Je pense qu'il a pas Killmonger et je bourrine maintenant Electra Man Non juste Watou. Surœil on peut attendre un pour Ant-Man en vrai non on va le jouer maintenant bon on va bourriner hein. on va vraiment bourriner ici stratégie on va dire alternative stratégie alternative ah, quand on a Angela on a vraiment beaucoup de points sur la ligne est-ce que ça suffira Ah ouais, on est déjà bien là On est déjà à 11 Chop Hop à droite Pas au mid À droite T'es même pas obligé de b en vrai Ça te fallait améliorer le sunspot Ah ouais peut-être j'ai fait une connerie cette fois elle est pas Bishop. Ah, ouais c'est ça le problème. Bah, autant jouer Khazar en vrai ça fait le même effet. Ça booste pas Angela mais on s'en moque. Un de moins ça booste à gauche. On a perdu là. On a perdu mais on joue, on s'en fout. On a perdu mais on joue. Comme ça on voit nos erreurs. Par rapport à la finalité des points. Ça, c'est important aussi. Donc là, vous voyez, on gagne au mid. Et à gauche, on est à 18 sur 22. Donc, on n'est pas si loin à gauche. Donc là, maintenant, ça nous permet de revoir un peu le spot. Vous voyez, on a fait un bishop à 4 mana. On a fait un bishop à 4 mana qui, finalement, n'a rien fait parce qu'on savait qu'à droite, on allait perdre. Donc, peut-être que si on ne jouait pas le bishop, on faisait plus 4 ici. On était à 11. Donc, en fait, on faisait égalité ici. Et là, on gagnait. Donc ça faisait égalité ici. Donc par exemple, typiquement, à partir du moment où on a Angela. Ouais non, parce que j'ai pas perdu de points, j'allais dire... Squirrel. Ou alors on dit on ne met pas Squirrel à droite. Vraiment, on ignore à droite et on pouvait faire un play. Alors c'est... Ouais, c'est un peu tricky, mais en vrai ça se fait. C'est-à-dire que je fais Watu à gauche à la place du Squirrel. Bon, c'est très... très tricky, hein. Et en fait, je fais. Ça veut dire que mon Squirrel, il met juste un gars à droite, mais on s'en fout, on joue Squirrel. Parce que, encore une fois, Angela est tellement grosse. Donc, on fait. À la place. Parce que là, il nous manque un point si on joue pas Bishop. Et qu'à la place de, du Squirrel, on a loa tout. Le problème, c'est que là, on est qu'à trois cartes. C'est pas peut-être la même, mais si, quand même. Enfin, bref. On n'est pas loin. Là, on est sur un. Après, voilà. Euh, pool 3 contre Pool 2. Forcément. Et voilà, quand en fait, l'avantage de... C'est aussi... Bon, pour le coup, c'est le grand avantage de Passnap, c'est qu'on ne concede jamais. On peut ne jamais concede et voir toutes les games. Vous voyez toutes les fins de game. Et vous analysez, vous réfléchissez à votre pattern par rapport aux fins de game. Ça, c'est le gros avantage de ce jeu aussi. Hein. Dans un jeu de cartes, tu ne peux pas vraiment revenir sur la game. Là, tu peux revenir. Et tu peux... En plus, il n'y a que 6 tours. Donc, tu peux facilement revenir sur 1, 2, 3 tours. Même sur les 6 tours dans l'absolu. Je suis omniscient. Ok, il est omniscient. Euh, Attends, on peut pas voir. Ah si. Bon, bon c'est cool Londres avec euh, Bishop avec Blue Marvel. Ça va être très, très très très très chouette pour nous. Très chouette aussi pour lui. Doit. Un... Et là ou Bishop. Et là. Hein. De toute façon en termes de match c'est Angela, Bishop Blue Marvel. Aquacangela marche pas trop avec Londres Fais enfin, attention Peut-être c'est une connerie Peut-être c'est une connerie Bon ça va être rigolo hein bah, je pense que En fait c'est vraiment les mêmes decks En fait le deck patriote pour moi C'est notre deck Je sais pas s'il y a un nom ce deck là Mais bon on appellera le deck de Xari C'est le deck de Xari Mais version pool, euh, pool 3 en fait Voilà, ah on fait vraiment de la grande magie quand même hein. Oh, lui aussi hein. Et ouais peut-être Angela est pas fou. Pas folle, pardon. <rire> Tellement classe en vrai. Bon dernier tour. A toi à jouer, Yugi. A priori c'est le plus gros hein. Yep. Ah, on va rester jusqu'au bout 1 hein, pour 4. On s'en fout, on joue, nous on était joueurs. Hein. Allez Alors c'est sûr de perdre, mais on s'en fout. Ça va me faire pousser en l'air, mec. Hein. Bon, le problème, c'est que là, je pense qu'il a Ultron. Bon, après, c'est quand même... On joue contre les adversaires, ils ont quand même lâché le billet. Hein, parce que Patriot, Ultron et tout, euh, bon, le gars, il a le deck, quoi. Je me plains pas, mais j'accuse le coup quand même. Hein. <rire> ouais, ça fait beaucoup de points, en vrai. Moins que lui. Ouais, t'as confiance en moi. Bah, hé, hey. je suis un deck pool 2, moi. Hein, euh, tu te la racontes. On dirait c'est un adulte qui se la raconte auprès d'un enfant. Forcément, là tu joues contre un enfant. Un deck d'enfant devant. Vous voyez, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Il manque un peu à droite. Est-ce qu'à droite on pouvait y aller En fait, on se fait éclater à gauche. Donc si on fait Rocket Raccoon à droite. Rocket Raccoon ça marche pas avec euh, Avec les, les, les drones. Parce que les drones, c'est pas jouer. C'est Donc Ça ça marche pas c'est lui qui a l'initiative ouais c'est lui qui a l'initiative donc je peux même pas faire Electra à droite donc c'est gagné bon au mid en vrai on gagne tout le temps avec Bishop plus Angela donc peut-être qu'il fallait un peu juste se focaliser à droite après en termes de points si j'ai 8 non mais j'ai 8 par rapport au Shuri donc, donc non ça marche pas donc j'ai juste plus 1 je peux faire plus 1 à droite Rocket marche pas non, hein. Par contre s'il a l'initiative j'ai gagné. S'il a l'initiative, je fais Electra à droite. Bon en connaissance du truc hein. Mais. Et ouais, j'avoue que c'est un peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir jouer pool 2. Euh... Mais j'avoue que quand j'ai joué ce deck là, j'étais au début du pool 3. Parce que j'étais rang infini, j'étais début rang infini. Je suis Et en fait, alors je sais pas comment marche le jeu, mais j'ai l'impression que tous mes adversaires, c'était. Des, comme moi, c'est à dire des pool 2 avec des cartes pool 3 Vous voyez, Là on joue contre des vrais pool 3 Alors des gars qui ont grosse collection quand même Donc là j'ai l'impression que En fait quand j'ai joué contre des pool 2 avec des cartes pool 3 J'ai eu un super win rate C'est aussi ce qui m'a donné envie de vous présenter le deck Et de, de, de vous l'annoncer euh, euh, comme euh, bah, le meilleur deck de la meta pool 2 Clairement Parce que évidemment si j'avais. Euh... Si jamais j'avais joué ce deck euh, directement contre des adversaires comme ça qui ont des pool 3 euh, pleins, ou pleins ou bien remplis, bah, forcément j'aurais peut-être pas eu le même rapport au deck et j'aurais considéré que c'était pas un bon deck. Et vraiment j'ai eu une impression d'extrême de, puissance. Et encore j'étais pool 2, un peu de pool 3. Donc je pense que si vous êtes. Enfin bref, je me répète, mais. C'est vrai que c'est pas évident, hein, je sais, hein. On regarde une vidéo et le streamer perd et on se dit, bon.. Euh... Que je me fais pas avoir ici. Et ouais, non, je, vraiment, je vous, je vous invite à essayer. Vous allez voir, vous ne serez pas déçu. J'ai rien à gagner à que vous mettiez à, à crafter le deck et à, et à perdre avec. quoi. Ce serait sadique. <rire> Pour le coup. Euh, un peu con aussi. Euh, ok, Doki. Il y a le Wang qui double les effets révélés. Peut-être qu'il va jouer Black Panther. White Tiger, into Odin, il a plein de créa Il gagne quand même. pas, mais bon, on va jouer en tout cas. Elle <rire> est belle, Sadakia. Euh, on va jouer, on va jouer. On de se battre à droite, non Alors, si on fait ça. Ça. Ça. En fait, j'essaye de me battre à gauche et j'ignore ici. Comme ça. Abandonne ça là. En fait, il va mettre des 7-7. Il va faire euh, Wong White, euh, Il va faire Odin White Tiger, donc il va mettre 4-4-4. 4-7-7. Donc il y en aura forcément une ici. Et il y en a sûrement que 3 ici. Donc en fait, il y aura 21 ici. Est-ce qu'on aura 21 nous <rire> Ouais, c'est dur de compter en 30 secondes. On va pas compter. Par contre je gagne à droite. 4-4 raccoon à la place de Watu. Ah non ça marche pas. Et ant à la place de Watu. Ok let's go. Ça. Ça. Je vais aller un peu plus vite. Je crois que c'était ça. Hein. À moins qu'il fasse des tricks, on verra. Ah. Bon, bah, ça change rien, in fine, non Bah, ça peut changer peut-être la donne. Bah, on sait ce qu'il va faire, en tout cas. Bah, logiquement, ouais, on donne. Ok. J'ai peur que mon calcul ne soit pas bon. Pourquoi ils sont 10 Ah, puissance plus 3 aux cartes. Ouais, bah, vous voyez, là, c'est compliqué. La quête me recte. Enfin, le lieu me recte. On va voir si sans le lieu, je gagnais. Et je pense que à gauche, emplacement. Ah non, je gagne à gauche, vous voyez, c'est intéressant. Donc à gauche, je gagne. Et euh, par contre, je perds à droite parce qu'il a plus euh, il a plus 9 de puissance. Si, Peut-être fallait jouer au mid en vrai dans ce cas-là. Ah non, on pouvait. Bah si, on pouvait jouer au mid parce qu'on a joué 4 nouvelles cartes. On est à 22. On est à 19. Ouais, on est à 19. 3 x 7, 21. Donc on perdait à droite. Et au mid, on était à 22. Si on enlève Ant-Man. Par exemple, Wattu, Ant-Man. Genre, si au mid, on fait. On enlève Wattu, on met Ant-Man. On a 2 de plus, c'est-à-dire qu'on est à 21. Mais en fait, on perd quand même. C'est chaud C'est chaud Et hein ouais, Franchement, c'est chaud hein Bon, Voilà, Wong, encore une fois, une excellente carte de pool 3. Une carte créatrice de pool 3 qui crée des archétypes. Ben, vous voyez, j'ai perdu sur Nakia et je récupère une Nakia. L'avatar de Nakia. Snapper, non, ne pas, ne pas snapper là. On perd tout notre pote. Euh... Ok, pour Iceman, on s'en fout un peu avec notre deck. à part si ça chope Blue Marvel, pour le coup, c'est un peu problématique. Et en vrai, après, on peut même jouer Nightcrawler maintenant. Hein. Pour le coup, euh, bon, ce sera Angela. Euh, Angela, on peut pas la mettre là parce que les cartes de coin ne peuvent pas être jouées. On va les jouer genre à droite, je pense. Et Nightcrawler, on peut le mettre, hein, je pense. Il coûte 2, il sera un, un petit peu chiant à caler euh, tour 6. Donc autant le jouer maintenant. Oh chiant ça Va falloir jouer nos cartes avant. Va falloir jouer nos cartes maintenant même. Hein. Euh, en vrai, euh, ça va là, non peut décaler, on va jouer nos cartes, hein. on va jouer comme un zoo. Là, on va pas jouer comme un deck combo, on va jouer comme un zoo. C'est-à-dire, on va tout balancer, s'il si fait Killmonger, GG. De toute façon, voilà, le but, c'est de vous montrer un maximum de situation avec le deck. Cette situation, elle peut exister parfois, quand il y a plan des rêves, pour le coup. Bishop, magnifique Bishop. On va aller là, on peut faire ça et on... En vrai, euh, échange la main, on va vraiment lui donner des daubes. Hein. Franchement, je pense que je suis pas mal. Hein. Encore une fois, je killmonger mes, mes ventres, pour le coup. Ah, je pourrais lui donner une Electra, c'est chiant. Je veux juste Blue Marvel quand même. Hein. Écoutez, j'ai beaucoup de points à droite, sachant que j'ai Bishop qui rajoute des points. Sachant que j'ai Blue Marvel qui va rajouter des points, donc à droite, je perds jamais. Au mid, j'ai de l'avance. Et à gauche, euh, bah, n'importe quelle carte c'est doublé. Donc en fait, euh, il est quand même pas si bien, je pense. Mais il a l'info du Blue Marvel, donc il a l'info de ce que j'ai en main. S'il connaît un peu la méta pool 2, s'il n'est pas passé. En fait, le truc, c'est que s'il est passé de pool 1 à pool 3, avec un gros billet. <rire> parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que je disais dans la vidéo précédente d'ailleurs, avec un billet, avec de l'argent, on peut passer facilement de pool 1 à pool 3. Par contre, après, le pool 3, c'est pas worth de payer pour, dans le pool 3. Dans le pool 3, il faut prendre son temps et petit à petit grind. Par contre, voilà, on peut ne pas passer pour le 2. C'est ça. Bon, après, je lui donne une mauvaise main. Ah, Khazar, c'est bien. Hein. On lui donne T1. T1. T1, T1 au mid. Il peut pas les jouer. Et on a gagné, non Ah non, il a peut-être une Chavez dans son deck. Il a pioché un truc dans son deck, lui c'est beau en vrai, il a Doctor Boom, il a Spider-Man. Ouais, vous voyez, ça c'est des beaux decks pool 3. Hein. Ouais, c'est un merde. Ça pour le coup, s'il y a une meilleure carte du jeu, c'est ça. 15 de puissance pour 6. Ça prend toutes les lignes. On fait quoi On fait juste Khazar Khazar nous permet pas forcément de gagner au mid en vrai parce que ou Nightcrawler, euh, ils peuvent être tués par. Ah non, ben non, il peut pas jouer les petites cartes. En termes de points, on n'est pas fou. Ou alors juste Doctor Boom à gauche. La question c'est que va-t-il faire Est-ce qu'il va aller à droite avec... au mid avec une grosse créa C'est moi qui l'inite, donc je peux même pas changer à gauche en disant que Shui va détruire ses créas. Shuri, pardon. En vrai, c'est sûrement Kazar à gauche. On va voir ce qu'il a. Ça okay. Bon, on en gagne. Et franchement, on en gagne quand même, hein. On en gagne quand même hein. on quand... Plan des rêves ça a été cool là. Pour le coup ça nous a. ça a été peut-être un plus hein, clairement. Normalement c'est pas un plus parce que dans la méta pool 2, il y a beaucoup de killmonger. Et les killmonger, bah on les prend dans le museau. Bon, si ça ne pas, c'est toujours bien. J'aime bien cliquer, c'est des petites notifs, c'est agréable. Mais euh, là pour le coup, il y a peut-être un peu moins de killmonger en pool 3. Parce qu'il y a moins de T1, il y a plus de trucs euh, 4, 5, 6 un peu lourds. On peut voir. Voyons, voyons. Une carte se déplace ici, elle est détruite. Aucune carte ne peut être jouée ici. Bah voyez, c'est con, mais là, le Watu. Bah de toute façon, j'aurais sûrement Sunspot, sûrement au mid en vrai. Et là, au moins, c'est sûr de très souvent gagner ici. Il doit dire, oh la chance du gars, il a trop de la chance, comment il a su. <rire> ah ouais, je des cartes nulles moi. <rire> Ça, c'est quoi déjà euh, Plus 3 aux cartes avec la puissance la plus élevée, ok. Là, sunspot il prend de la stat Il prend de la stat Important le Sunspot dans ce deck hein, Pour le coup C'est un vrai gain de win height Il hein. y a un terrain que vous avez pas Vous vous remplacez par un autre terrain Mais Iceman ça sert à rien dans ce deck Parce que vu qu'on joue les cartes tour 6 vous voyez. Bon Bishop est cool Parce que Bishop nous fait vraiment Très souvent gagner une ligne à lui tout seul Et c'est ça qui est bien dans ce jeu C'est que vous voyez là Ça c'est une carte pool 1 C'est les cartes de base hein. Bah, cette carte de base, pour moi c'est une carte extra, qui peut peut-être être considérée comme une carte plus puissante que les autres. Comme Angela. Et c'est des cartes pour le 1. Dans un jeu traditionnel, il n'y a pas ça. Les cartes du début de jeu ne valent pas la puissance des cartes de fin de jeu. Enfin, quand je dis de fin de jeu, c'est genre euh, les cartes d'un didacticiel, ce pas les cartes de, du format standard classique. Bon, petit Cosmo, euh, ça peut être un peu chiant en vrai, pourquoi que non, attends Non pas tant. C'est important qu'il ait l'initiative, hein. c'est important qu'il gagne. Okay. On va voir pas, c'est chiant. Faudra va bourriner à gauche. Ouais, Angela à gauche. Ah non, bah non, là on va à Blue Marvel. Blue Marvel à droite. Les cartes sont plus fortes que Blue Marvel. Ouais, Blue Marvel à, à droite. Euh, Blue Marvel, il a que 3 de puissance. Nos cartes, elles vont avoir plus que 3, je pense. Typiquement, lui il a 3 plus 4, 5. Lui il a 3 plus 4 avec Blue Marvel, vous voyez. De toute façon, c'est une bataille de gauche. Hein. Le... On va partir du principe que le mid on le gagne. Et on va essayer de gagner à gauche. Mais c'est un deck continu en face, non Lézard, Warpass. Ok. Omega. Alors, Omega, je connais pas ou je connais plus. Il a fait un truc bizarre là. Euh, si vous avez une avance de 10 points ici, puissance plus 4 aux autres emplacements. Okay. Bon, dernier tour. On essaye de, entre guillemets, escroquer à, à droite. Ouais, bon, hein. Ouais, En euh, l'Electra, c'est incroyable en plus pour tuer son Ant-Man. Il va sûrement faire un slot ou un truc comme ça à gauche. Par roquette. Incroyable, on s'en moque, hein. Remarque, c'est lui qui a l'initiative. Si jamais il fait un Killmonger qui tue Sunspot, bah on a la Squirrel qui remet un token. Baby. Ah non, bah non, on a. Ah. Non, je dis des bêtises parce qu'il y a Cosmo. Donc on n'a pas les effets révélés, donc on va au A2Blade C'est la bagarre, hein. C'est la bagarre, hein, je crois. Let's go, hein. Unslow, slow, mais Je pense qu'on sur Un slow, on gagne. Parce que le lézard et son effet est dupliqué. Hein. Il a moins 1, le Ant-Man meurt. Ouh le bishop prend beaucoup de stats. Ok, Raccoon prend de la stats également. On voit tout. Bon, à droite par contre, on va perdre. Hein. Magnifique hein Magnifique Et vous voyez c'est bête mais si jamais on jouait euh... Euh... Euh... Si on n'avait pas Watu et qu'on n'avait pas mis au mid On gagnait quand même avec le Squirrel Girl justement Bon je fais une petite dernière mais vous voyez Vraiment le win rate pas si dégueu sur les dernières games là Bon Watu Watu Watu On joue une carte elle est détruite Frost, ça se déplace. Et Elysium, ah, c'est dur. C'est dur parce qu'Elysium, on s'en moque. Ça nous, pas, ça nous avantage pas. En fait, on a toujours une main vide autour 6. Enfin, très souvent. En fait, c'est pas vraiment bon pour nous, Elysium. C'est même sûrement bon pour lui. Par contre, Domaine de la Mort, c'est bien. On peut envoyer une Squirrel Girl, de, squirrel girl dessus. C'est assez, hein, ouais. Allez! Allez mon grand, faut se réveiller. Ok. Euh, ok donc Angela sur une ligne. Ah ouais mais Bishop ça veut dire qu'il va aller sur la même ligne qu'Angela. Après on peut ah ouais mais est-ce qu'on peut décaler Bah en vrai on pourra, on a Elysium, décale hein. Alors on fait Kazara à droite. Ah ouais non putain. En fait on a toutes nos cartes là. Je sais pas si je peux passer. Ou alors on dit Bishop sur. Ah mais Bishop et Angela sur la même ligne, ça m'ennuie un peu. Après on va Khazar à droite. Ah, c'est après le tour 4. Hein. Ah c'est dur, bah je crois que je fais Bishop quand même. Hein. Bon ça ça m'ennuie un peu. Hein. Bishop et Angela sur la même ligne. Euh vraiment beaucoup de points pour essayer de patcher un peu bon l'avantage c'est que Khazar et Blue Marvel c'est pas tant de points que ça donc en fait on va vraiment les, les T1 vont aller là quoi ouais Blue Marvel Bon par contre il faut square le girl et hein. si on n'a pas square le girl on va perdre à Hop c'est un peu chiant Hop Goblin mais... Ah. En fait c'est chiant Mais on a tellement de points à droite C'est pas si grave Ouais c'est pas si grave hein. Ouais on a tellement de points Ah euh... oh, si on a quand même le Khazar Ouais bon Si on a pas Squirrel Girl On va perdre ce... euh, Squirrel Girl pardon Décidément euh, On va perdre ce match Je crois Sinon, là, on a gagné On a gagné Chance qu'on gagne Bon, Khazar nous fait gagner à... Non, à droite, on n'a pas de T1. Après, on a le Bishop. Et il va mettre des trucs à droite. Non, on va mettre des trucs au mid. Encore une fois, Squirrel Girl. Vraiment, je pense que ça nous fait win. Et là, il joue trop de cartes, le gars. Ouais, cross bonus. Cross bonus, il peut le jouer que s'il gagne la ligne pour 4 il neuf. Bon En vrai, on a Nightcrawler. Ah ouais, mais Nightcrawler se déplace pas. Oh là là. Bon, on a perdu. À moins d'essayer de... D'atomiser... Ah bah non, on a perdu. On a perdu, hein. Ça veut dire à moins d'atomiser au mid. on n'atomisera pas au mid. Il est, sous moins un. il est sous un dot de moins 1. On a beaucoup de stats avec ça, ça et ça. Ça et ça aussi. Pour le bishop. Voilà en gros on a 4. Lui il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16. C'est les 4 ou pas 4, 5, 7. 12, 13, 14 15, 16 17, 18 9, 20 donc j'avais pas compté on a 20 on a 20 et il est à et là on a deux, deux, deux, deux, deux, on a 7 14 donc on a 7 ah non plus 4 on a 7 moins 4 on a 3 on a 3 de retard ah on y va hein. Allez, on on va d'accord on a dit qu'on avait 16 hein. Non on a, on a 20 Je pense qu'on perd Vous voyez Squirrel c'est gagné hein, J'ai pas menti J'ai mal compté mais je crois pas hein. On est 20 La question c'est ouais, Vous voyez on a 3 de retard Je pense qu'on les rattrape pas à droite les, les 3 voilà, On est one off On perd à one off Vous voyez parce qu'on est à 10 à droite ouais. Rien à dire hein. Intéressant hein Ouais, là on perd Pas de beaucoup hein. Encore une fois Poule 3 en face hein. Mais pas de beaucoup Vous hein. voyez là On a 4 de retard Là on a 3 d'avance Donc on perd à moins 1 Et la squirrel Nous faisait win un peu frustrant En vrai hein, Mais bon bon On va s'arrêter là Ça fait une heure de vidéo J'espère que ce deck Vous a plu Alors voilà C'était un peu compliqué Cette vidéo Mais voilà Encore une fois Dernier mot euh, Faites moi confiance Jouez le en pool 2 Vous allez voir c'est assez tricky sur le dernier tour. C'est beaucoup. Enfin, c'est moins no brain que ce que l'on pense. Et euh, voilà, ça vous permettra d'avancer de, de, de, dans les rangs, en fait, de passer euh, infinite assez facilement. Enfin, de passer infinite, pas forcément facilement, parce que les adversaires, vous avez quand même des adversaires en face. Mais voilà, vous allez passer infinite, ça, ça, vous va, ça va vous permettre de récupérer pas mal de récompenses. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi pour le côté free to play. Voilà, sur ce, merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde!